Bonjour les gens, alors aujourd'hui une vidéo surtout pour ceux qui ont loupé une, deux, trois fois, malheureusement peut-être plus au permis de conduire. D'abord, vraiment avant de commencer, laissez-moi vous dire et ça c'est le conseil, mais le meilleur que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment de ne pas écouter les gens qui vous rabaissent en permanence, qui vous critiquent et qui vous disent tout le temps que vous n'y arriverez pas parce que vous n'êtes pas capable. Cela, croyez-moi, oubliez-les, ou dites-vous tout simplement quand vous les croisez que leur vie est tellement minable et qu'en fait, en vous parlant, ils délivrent un petit peu tout le venin, toute la rancune qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de eux, ils la déversent sur vous parce que forcément ils ont peut-être rien d'autre à faire dans leur vie ce qui d'ailleurs est vraiment dommage Croyez-moi que votre réussite, elle va dépendre vraiment de votre motivation et de votre implication, et que ce soit malheureusement votre famille, et que ce soit vos moniteurs, que ce soit peut-être vos voisins ou qui vous voulez, n'écoutez pas ces gens-là. Moi j'ai connu d'ailleurs des gens qui passaient le permis, et qui ne le disaient même pas à leurs proches, tellement que leurs proches en fait ne croyaient même pas en eux. Peut-être d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé. Croyez-moi que rien de mieux que de se fermer dans sa bulle et de croire en soi. Parce que si vous vous rentrez ces idées-là dans la tête, vous allez vraiment avoir du mal à les en sortir entre nous on n'a qu'une vie et si vous commencez à penser que vous n'êtes pas capable ben vous allez en fait carrément gâcher votre vie et donner raison à ces personnes là qui ne croient pas en vous si vous êtes bien conseillé croyez moi que déjà cet été par exemple vous pouvez vous projeter dans l'avenir à vous voir derrière un volant et souvent les gens qui échouent au permis de conduire ben quelques années après une fois qu'ils l'ont eu, ils se disent ouais en fait c'était un mauvais souvenir mais regarde pareil il me reste encore 30 ans de ma vie à conduire et tout ça finalement ça reste qu'un mauvais souvenir aujourd'hui je suis libre et ça c'est vraiment le plus important. Donc les gens qui vous rabaissent sans cesse, mettez-les vraiment de côté fermez-vous à de la pensée positive et dites-vous qu'en fait vous êtes capable et je sais que ce que je vous demande là c'est très difficile parce que quand on côtoie des gens nocifs ben, c'est très difficile en fait de se désintoxiquer de ça parce qu'en fait on peut penser qu'on est capable de faire les choses mais on peut aussi penser qu'on est incapable d'y arriver la preuve je suis sûr ça vous est déjà arrivé vous avez calé et après vous avez peur de caler et en fait vous calez parce que vous aviez peur de caler et en gros vous vous fermez dans ce cercle vicieux alors qu'en fait si je me pose cinq minutes je reprends un petit peu mes démarrages je réussis et vu que je réussis j'enregistre du positif et le reste ça va tout de suite mieux donc en gros le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous dire que si vous avez échoué une ou deux fois ou même peut-être plusieurs fois au permis de conduire Souvent, vous n'avez qu'une envie, c'est tout de suite de rappeler votre auto-école Pour leur demander quand c'est que vous allez repasser le permis de conduire Alors évidemment, si je me mets à votre place, je comprends ce que vous êtes en train de faire Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie le mieux ça sera peut-être de reprendre une heure de conduite, si possible avec le moniteur qui était présent le jour du permis de conduire, afin de repasser dans les endroits où on a loupé comprendre pourquoi on a échoué au permis de conduire, et si possible essayer aussi de trouver une solution par rapport à ça, pourquoi j'ai loupé c'est sûr, mais surtout comment je peux faire pour ne plus échouer cette fois-ci ne plus échouer la prochaine fois est-ce que par exemple j'ai calé par rapport à la mécanique de ma voiture j'ai débrayé pour rien, peut-être un peu trop longtemps, ou alors j'ai pas osé freiner à ce moment-là il faudra vraiment user de stratégie et venir demander à son moniteur si c'est possible de le renforcer est-ce que j'ai échoué par exemple par rapport à une erreur sur la méconnaissance du code de la route ben, j'ai tourné à gauche je ne savais pas qu'il fallait céder le passage en face ou alors je l'avais carrément zappé ben là peut-être que ça vaut le coup de retravailler un petit peu plus la théorie la théorie de la pratique est-ce que j'ai échoué par exemple pour une manœuvre, une manœuvre où euh, ben voilà, ma distance latérale à droite n'était pas respectée on m'a demandé de faire un crédit Finalement, j'ai serré beaucoup trop la voiture de droite. C'était hyper dangereux. Je me suis fait éliminer sur les distances de sécurité latérales. Une fois que vous avez compris pourquoi vous avez échoué, Posez-vous 5 minutes, dites-vous ok, refaites-vous dans votre tête le fil de votre examen, dites-vous voilà, je sais comment ça s'est passé, Est ce qu'on attendait de moi, est-ce que j'étais finalement prêt, est-ce que je l'étais pas, est-ce que je me suis vu réussir Parce que c'est vrai qu'aussi, si on ne se sent pas capable de s'imaginer plus tard derrière le volant seul, ça peut poser problème. N'ayez pas peur de vous imaginer déjà réussir et de vous imaginer déjà dans votre vie de conducteur. Parce que finalement, le permis de conduire, ça ne reste qu'un obstacle, c'est vraiment un obstacle dans votre vie de conducteur et une fois que vous l'aurez, vous allez conduire pendant 10, 20, 30, peut-être même 40 ou 50 ans. Alors, c'est sûr que c'est pas simple à avoir, mais est-ce que le jeu en vaut pas la chandelle D'ailleurs, qui vous a dit que ça serait simple C'est pas parce que euh, tonton ou tatie l'a eu du premier coup que tout le monde a les mêmes capacités et que ça va être simple pour tout le monde. C'est pas ça. Si par exemple vous vous entraînez à courir 10 km, peut-être qu'en deux semaines vous allez pouvoir les courir facilement. Peut-être que moi il me faudra peut-être deux mois, tellement je vais galérer. En tout cas, l'important c'est pas de se dire j'ai échoué, je suis pas capable, mais plutôt de se dire la prochaine fois que je vais me représenter, j'aurai surtout corrigé mes erreurs et mon niveau aura largement augmenté et cette fois-ci je serai prêt mentalement, d'ailleurs quand vous allez passer votre permis de conduire, moi je vous invite vraiment trois jours avant même une semaine carrément à vous désintoxiquer, c'est à dire à vous fermer dans votre bulle pas chercher des vidéos où les gens cherchent à tout prix à faire le buzz, il m'a par exemple donné le permis alors que je le méritais pas l'inverse ou alors l'inspecteur était raciste, vous savez les gens ont toujours des bonnes excuses pour éviter parfois de se remettre en question et c'est dommage parce que finalement qui sait qu'on pénalise si je passe mon permis que je l'ai pas que je me dis ouais mais en fait le piéton il a traversé là où il devait pas ce mec là il avait pas le clignot c'était sa faute à lui ou alors je le reçois parfois l'inspecteur j'étais le dernier de la journée ne me l'a pas donné tout simplement parce que il avait déjà son quota de personnes à qui le donner mais vous, vous rendez compte ces personnes là quand elles vont repasser si là elles changent pas elles l'auront pas et elles auront bon elles auront beau faire 5 à 10 heures de plus, ça changera pas le niveau. D'abord un bon niveau... Ensuite un bon état d'esprit Donc une fois que vous avez fait cette heure de conduite Avec votre moniteur Essayez peut-être aussi d'user encore de stratégie En vous disant bah, tiens Si mon problème par exemple ça a été l'insertion Voilà j'ai pas démarré assez vite Peut-être que pendant 15, 30 minutes, une heure Je ne vais faire que ça Mais crois-moi d'un truc C'est que la prochaine fois que je vais le faire J'ai plutôt intérêt à y aller Mais y aller franchement Et s'il faut je vais le faire 30 fois La prochaine fois ça passera J'en suis sûr et certain Ce matin à l'auto-école j'avais un élève qui est passé il y a quelques temps et qui a échoué et finalement même s'il n'a pas conduit avec moi, j'ai écouté un peu le débriefing, c'est-à-dire le bilan qu'il a eu avec son moniteur et en fait le moniteur lui a expliqué tout simplement que aujourd'hui, il a fait les mêmes erreurs que le jour du permis de conduire alors je me suis permis d'intervenir, je lui ai dit écoute Fabien, franchement si tu fais la même chose, si tu passes ton permis de conduire en refaisant les mêmes erreurs tu obtiendras finalement le même résultat c'est très important de se remettre en question et de se reprendre présenté mais en ayant corrigé ce pourquoi on avait échoué Sinon comment voulez-vous l'avoir C'est impossible Et on aura beau jeter la faute sur l'inspecteur C'est pas lui qui fait qu'on aura le permis C'est moi Il n'y a que moi qui peut corriger ça Alors c'est sûr que quand on a échoué voilà, On veut tout de suite une date d'examen Je reçois parfois la question aussi Est-ce que c'est normal que je refasse 5 heures Pour pouvoir repasser le permis de conduire Il n'y a pas d'heure réglementaire hein. Vous pouvez en faire une Vous pouvez en faire 5 Vous pouvez en faire 10 Ça ne dépendra pas de nous auto-école Mais plutôt de vous en termes de niveau Si vous ne corrigez pas évidemment on ne peut pas vous représenter. C'est important de refaire des heures, déjà pour corriger ce pourquoi on a échoué, mais aussi pour essayer d'obtenir un bon niveau, et si possible encore meilleur. Alors parfois il y a des gros soucis de place dans les auto-écoles, parce que c'est vrai que du coup si on échoue, par exemple là pour Noël ça va être la catastrophe, je sais qu'il y a des auto-écoles qui n'ont même pas de place d'examen, entre le 20 décembre je crois et le 6 janvier, et là forcément c'est compliqué. Mais essayez d'avoir voilà, des solutions, vous avez la boîte automatique si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez la conduite supervisée pour continuer à vous perfectionner, etc. Voilà les jeunes conducteurs, est-ce que vous, vous, vous trouvez dans cette situation où vous avez échoué une ou plusieurs fois au permis de conduire Si c'est le cas, n'oubliez pas, revisionnez cette vidéo si vraiment vous n'avez pas eu le temps de la regarder correctement. Cherchez aussi dans la barre de recherche Anthony Permis, et vous cherchez en fait le sujet qui vous intéresse, parce que c'est vrai que je crois que j'ai 70 vidéos déjà de fait il y a forcément une vidéo, ou plusieurs d'ailleurs, qui vont vous aider. C'est pas facile pour moi de répondre non plus à tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Donc si d'ailleurs c'est votre cas et que vous avez échoué au permis de conduire et que justement vous avez eu une autre stratégie que vous avez changée pour essayer de l'avoir, mettez-la en commentaire, je suis ravi de partager aussi avec vous les idées que vous pouvez avoir. Parce que n'oubliez pas que cette chaîne du permis de conduire c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Forgez-vous un bon niveau un bon mental, oubliez un petit peu les gens qui peuvent vous parasiter, essayez vraiment de compter sur vous, oubliez les gens hein, qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable, parce que moi je suis sûr du contraire, c'est pas parce qu'on vous l'a mis dans le crâne que c'est vrai. En ayant une bonne motivation et en étant bien encadré, tout le monde aujourd'hui peut avoir le permis de conduire. Arrêtez de penser l'inverse. On se revoit bientôt les gens, à plus